Et 1, 2, 1, 2, 3, 4, le soleil vient de se lever, Brigitte est peut-être un homme, faudra vérifier, nous on est content de retrouver l'ami G.L.G. Mmh, J'ai bien chanté aujourd'hui, pourquoi hein elle a bien chanté Avec la lumière, voilà, sur la vedette. bien. C'était pas ça du tout. Tchou Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Pour votre petit JT du geek du 21 décembre 2021. Oh là, on n'a jamais été aussi proche de Noël. Hein. Je suis GLG, votre dealer d'Acron. On se donne rendez-vous deux fois par semaine, tous les mardis et vendredis, pour votre petit résumé des news high-tech, smartphone, films et séries télé. On parlera également du rendez-vous que vous avez loupé hier, mais on va faire un petit récapitulatif. Voilà, bah, GLG, l'ami du petit déjeuner et toute la journée en replay. Allez, comme à chaque début d'émission, on commence par remercier nos tipeurs, je vous rappelle, l'émission fonctionne au café, plus on a de café, plus on a d'émissions, pour l'instant, en bah, fonction du nombre de cafés, on a déjà validé une émission par semaine au mois de janvier, et on est à 86% pour avoir deux émissions par semaine, encore une fois, je vous rappelle, plus il y a de café, plus il y a d'abonnés. on remerciera dire, nos derniers tipeurs, je ne sais pas si l'expression est notre dernier tipeur, Sébastien, Sébastien, Sébastien 81, un jeu plutôt sympa, c'est-à-dire qu'il dit, si je mets à chaque fois un euro, eh ben, je prends toute la ligne n'est pas faux. <rire> ce qui est pas faux. Ce qui fonctionne, ce qui fonctionne plutôt bien. Hein voilà. Donc merci encore une fois à nos derniers tipeurs qui sont dans la liste. Et bien évidemment, merci à Sébastien pour tous ces derniers tips. Et je crois qu'il finance un peu l'émission euh, presque à lui tout seul. Voilà. Spéciale dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air. Pour soutenir l'aventure, je vous rappelle, ça c'est gratuit. Il suffit d'aller en bas, mettez un petit pouce en l'air. Ça permet aux robots de YouTube de dire Voilà, ouais, il y a des vues, il y a des pouces en l'air, et parfois même, il y a des gens qui mettent des commentaires. Je vous rappelle, je lis tous les commentaires et je mets même des petits cœurs d'amour, voilà, tous les et je réponds euh, si besoin était bon. Voilà, je vous rappelle cette émission est également diffusée en live sur Twitch puisque c'est un peu le leitmotiv de ce mois-ci. Ça veut dire que tout est également en live sur Twitch. Et généralement, la version full elle est sur live et la version que elle est sur YouTube. Ça veut dire qu'après ceux qui seront là par exemple sur le chat, même si là il est un peu tôt, <rire> et ben, on pourra chatter, répondre un peu à leurs questions et tout. Ça peut faire un petit moment bientôt, bien, bien, bientôt, bien sympathique. <rire> Allez, on commence legui.tv, ma vie, mon œuvre et ma youtubographie, bien évidemment, je vous retrouverai, vous retrouverai sur ce site toutes mes vidéos. Alors, les vidéos que je regarde, les vidéos qui me plaisent. Alors, il y a par exemple le motard du dimanche avec le lot coché. Il y avait la nouvelle berlinette. Il y avait, euh, si ça t'intéresse, c'était juste des Atlantes. J'ai eu une vidéo sur les voitures russes. J'ai beaucoup aimé. Ça me rappelle mes voyages en Russie avec ma première femme, et évidemment. Rouler euh, ça. Il y avait euh, l'interview de Steve Gecko. Il y avait euh, Brigitte. Est-elle un, un homme L'interview exclusive de la journaliste qui a expliqué un petit peu tout ce qu'elle ce qu a enquêté et pourquoi, d'après elle, c'était un homme qui s'est transformé en, en femme et tout, tel un, un ladyboy thaïlandais et tout. Mais euh, donc la première dame de France, du coup, il va falloir trouver un nouveau nom. Voilà, si c'est le genre de vidéo qui vous intéresse. Moi, j'aime bien. Après, on, on respecte. Hein, c'est oui, c'est non. Euh, voilà. Après, on peut écouter chacun et puis regarder un peu les arguments. Et c'est vrai qu'elle, comment elle amène ça, euh, ça tient. <rire> ben, ça se tient. Bon, voilà, okay. bon, allez, je vous rappelle. Cette semaine... Sur les techniques, il y avait la Mystery Box médicale. Je vous rappelle, je fais en fait, je fais tous les déballages sur Twitch. Je fais plus les déballages sur GG Vidéo et euh, les, les déballages qui sont intéressants, généralement, je les enregistre et je les mets également sur GG Vidéo. C'était le cas un peu de cette. Mystery box d'un appareil médical et tout, alors moi j'étais pas trop fan, la marque voulait juste un petit déballage, une petite prise en main comme ça et tout, ce qu'on a fait, la marque était très contente, elle nous a félicité, en disant oh, la vidéo est bien, elle était dynamique puisque la version cut était plus court." je l'ai mis sur GLG Vidéo, beaucoup l'auront vu encore une fois, c'est un, voilà. je vous laisserai découvrir si vous ne l'avez pas encore vu, je ne reverrai pas vous spoiler, bien évidemment. Bon, on avait fait également un déballage, tous les samedis on fait un déballage, alors normalement c'est des produits que j'ai achetés. à savoir que bah, samedi dernier c'était l'avant dernier, ce samedi là ça sera le dernier, en plus ça sera le, le dernier déballage de l'année et tout, je suis pas sûr que je continue à en acheter puisque euh, dans le mode déballage on reçoit quand même pas mal de produits de, des fabricants déjà pour faire un petit moi même si moi je sais ce que dans vous vous savez pas donc ça permet de faire un petit déballage comme ça et ensuite euh, ça permettrait éventuellement on a certains partenaires qui n'aimeraient qu'un petit déballage comme ça et tout donc ça permettrait de les caser le samedi en sachant que cette vidéo là voilà, après il faudra que je la remonte un peu comme le le, le truc de, de tension on fait on fait un, on fait un live on fait une partie enregistrement c'est partie enregistrement après moi je la mets sur mon logiciel je que tous les moments qui sont un peu blancs pour la, la raccourcir un peu c'est un format qui est un peu différent, mais qui plaît pas mal. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui kiffent un peu découvrir les produits que je reçois. Alors, moi, la plupart des produits, et grâce au tracking, j'arrive à savoir ce que c'est. Mais encore une fois, entre ce qu'on commande et ce qu'on reçoit, il <rire> y a toujours. Enfin, ce qu'on promet de m'envoyer et ce qu'on reçoit, il y a toujours une petite différence. Puis voilà, après vous, vous savez pas du tout ce que je vais recevoir. Donc, ça permet voilà, de les déballer ensemble. Il me reste encore trois colis. Donc, malheureusement, cet après-midi, on est obligé de se faire un déballage puisque le planning a changé et le produit que je vais faire vendredi est reporté la semaine prochaine. Donc, celui que je devrais faire pour vendredi, il est encore dans le sachet. Donc, je l'antimètre un peu. Voilà. Bon, on parle également de la revue Blabla, Tech et tout. Alors, beaucoup m'avaient dit oui, là, là, mais ça serait bien sur Twitch, en fait, de faire un autre format, plutôt live, où on parle un peu de l'actualité high-tech, en mode live, avec quelques sujets comme ça, en parlant bah, de high-tech. Peut-être pas parler que de high-tech chinois, mais parler un peu de, bah, de tout, tout ce qu'on pourrait trouver, un peu des news du jour. Alors c'est quelque chose que j'ai essayé hier, donc le premier format a été testé hier, vous le trouverez sur Twitch, hein. vous le trouvez sur JT Geek, sinon vous allez sur Twitch, hein. vous allez sur Twitch, vous cliquez directement dessus et vous pouvez voir directement la dernière vidéo de ce revue Blabla et Tech, ça dure une heure, on parle euh, alors là dans le truc qui y avait, euh, bon la Mystery Box à la fin, bien évidemment on a fait un débat Mystery Box, on parlait du Bad Buzz Bad Mood, Paris, on parlait du Honor Fold et du Honor X30 alors bien évidemment vous allez me dire, oui mais c'est juste encore une fois des chinois, là c'est juste parce qu'on voulait essayer un format, on a une nouvelle mise en page que vous découvrirez après l'enregistrement de ça, ceux qui sont sur Twitch, par exemple, qui qui sur Twitch Il y a Rook Il <rire> y a Rook, 888 bonjour <rire> euh, Vous découvrirez cette nouvelle mise en page que j'ai essayé de mettre en place pour qu'il y ait plus de pré... Alors, là, il y avait des trucs plus de prédominance avec le web et quand même avec un petit peu de moi, mais quand même en mettant un peu le truc, voilà. On a gardé à peu près cette ce présentation-là, mais c'est fait un peu différemment, donc... On a essayé un nouveau format. Si vous voulez le découvrir, vous pouvez aller sur Twitch. Encore une fois, vous tapez euh, le lien dans le lien sera en bas dans la description de cette vidéo YouTube. Vous tapez Twitch TV slash glg. Vous pouvez regarder la vidéo sans vous loguer. Vous pouvez également vous loguer, c'est gratuit. Vous pouvez me follower, ça aussi c'est gratuit. Vous pouvez même vous abonner. Alors, par contre, les abonnements sur Twitch sont payants. Mais vous pouvez, si vous avez un compte Amazon Prime, vous avez droit à un abonnement Twitch par mois. Donc autant euh, si vous voulez vous faire plaisir et me faire plaisir par exemple les vidéos sont là les vidéos la vidéo d'hier a plutôt bien marché mine de rien encore une fois on est sur un format hybride et un peu un peu confidentiel mais la vidéo a quand même fait euh, dans la charline a fait 94 vues le déballage 169 149 bon bah après là les enregistrements font un peu moins mais on commence à frôler les 200 vues par émission c'est pas mal c'est moins que GLG vidéo encore une fois mais c'est un nouveau format twitch qui qui peut être intéressant en mode quotidienne. Beaucoup m'ont dit oui, on pourrait faire une quotidienne. Alors le challenge sur Twitch, c'est tous les 100 euh, followers, je fais un live le dimanche. Donc là actuellement, on est à 150. Donc il en manque 50. Tous les 500 followers, on fait un live le dimanche. Dès qu'on dépasse les 100, le dimanche, vous aurez un live. Et tous les 500 followers on rajoutera une émission par semaine, donc là pour l'instant mardi, vendredi, on touche pas, et si après on a ça, on rajoutera un, une revue, un blabla, tech et tout euh, une fois par semaine, et si on fait 1000, il ben y en aura deux. et si on fait 1500, il y en aura 3, etc, etc, voilà, c'est un peu le challenge pour le, la nouvelle année. Bon, le nouveau déballage, encore une fois, un produit modulaire, alors un casque audio modulaire qui est livré en kit que tu peux assembler toi-même. Alors, le problème, c'est que c'est une boîte qui est euh, anglaise ou je sais pas quoi là, je sais pas d'où ils viennent, mais ils sont encore pires que les Italiens. Je me plaignais des Chinois, mais j'ai l'impression que dans le business, je vais être un peu à nouveau né parce que je me plaignais des Chinois quand même. Alors, l'Italien, il m'avait bien cassé les couilles, mais bon, ça a bien marché. Et là, eux, pareil, alors, là, tout est bien, et là, maintenant, il me dit mais non Là, tout qu'on se fait, maintenant, nous, nous ne pouvons plus. Euh, maintenant, c'est vous faites la vidéo en ligne, on vous paye. Alors ça, non, ça, je fait plus. C'est vous payez, on fait la vidéo sinon Donc, il y a de fortes chances que la vidéo n'aboutisse pas ou qu'elle aboutisse sur le tard. Une vidéo qu'on devait faire bah, rapidement, bah, tout compte qu'on fait, je veux dire, les mecs... Ouais, parce qu'après, une fois que tu mets la vidéo en ligne, ils disent « Ouais, mais on pensait que... » Les mecs qui t'aimentaient par le truc. Non, non, non, non, après, apparemment, ils se sont bien paniqués déjà, à force de de faire avec des, comment dire, je ne à pas dire qui, qui travaille avec des Youtubers locaux, mais à, à vouloir trop tirer les prix et à vouloir du gratuit machin avec des, des petits Youtubers et tout, bah les mecs ils envoient les casques ils n'ont jamais les reviews, enfin, ils envoient les casques ils payent, ils n'ont jamais les reviews <rire> bah après c'est le jeu hein. Bah, vous, enfin bon après là, moi j'ai assez de boulot pour dire hein, Voilà. donc ce casque bon, bah, vous pouvez découvrir la Mystery Box sur Twitch, bien évidemment la vidéo est encore en ligne pendant une semaine, puis après ils les enlèvent. Et puis, bah, est-ce qu'on fera la review bah, Écoutez, je ne sais pas. Et ça fera l'occasion, peut-être pour cette fin d'année, de finir qu'une review en disant tous les produits que j'ai reçus, dont les marques ont disparu. J'ai des enceintes Bluetooth, comment envoyer la marque, et c'est j'ai de la tablette, une petite marque là, King Swear ou 7, je sais pas quoi là. Pareil, la marque a disparu et tout. Donc, comme les meufs, elles sont là, elles envoient le produit, puis après elles disparaissent. Et puis, ben bah, voilà, les produits sont là. Et comme heureusement qu'on demande à être payé, parce que je vous raconte pas l'histoire, c'est à dire que s'ils si nous envoient le produit, ils disent Ah, mais je vous paye quand vous faites la review. Tu fais la review, t'envoies la meuf à la de boulot elle a disparu ou la boîte elle a changé de, de plan bah as fait la vidéo et personne te paiera jamais donc <rire> on les connaît que trop bien on avait, on avait depuis un petit moment voilà bon on parlera également de la review d'hier un casque euh, gaming mais plutôt un casque audio avec un micro déporté ok bon le nc ça c'était pas flagrant encore une fois le son était comme c'est un casque à 35 balles le son était euh, voilà pour 35 balles on est d'accord Apparemment, du surune 7.1 gaming, mais bon, moi, avec mon jeu de voiture, j'ai joué qu'à Asphalt 9, donc. J'ai pas de sur gaming, moi sur le mien, mais la, une des particularités c'est qu'il avait quand même une connectique en USB type C. Et pour tous ceux qui sont en galère, qu'on pas soit de prise jack, soit qu'on par exemple le iPad, mais même genre mon téléphone là, super gaming euh, Nubia Red Magic 7 6S, je le plug dessus, voilà, tac sur les iPads, sur n'importe quoi. Apparemment, ça marche même sur la Switch, la PS4, la PS5. Voilà, t'as une prise USB type C, tu plug le truc, c'est plug and play, ça fonctionne. Ça peut intéresser, hein il est en précommande et tout. Moi, je leur envoie la vidéo, ils en sont assez contents parce que vous êtes nombreux à vous jeter dessus ça je ne, le, je ne le sais pas mais bon après pourquoi pas on parlera du communiqué de presse qu'on va même pas traduire des nouveaux humidi bison peut-être allez peut-être aujourd'hui c'est la fête euh, nouveau bijon nou, nouveau nouveau bison x10s et x10 g donc vous voyez la commune le, le communiqué de presse il arrive il est comme ça il 10 x x10s le phone alors un batterie 6000 mAh, 653 pouces pas mal euh... La vente commencera le 24 décembre et le X10 et commenceront et euh, x g commenceront à 99 dollars. Mmh. Ouais, ça mériterait, je suis pas là d'une news très très compliquée, un petit coup de un petit coup de Google et un petit coup de correction en mettant les images vous retrouverez peut-être la vidéo, vous trouverez peut-être l'article aujourd'hui sur JTG, voilà. Je suis dans un bon jour comme la comme l'autre, m'a complètement défoncé la vidéo, là, dis, oh, le 28, c'était, alors, oh, la vidéo du Green, c'était pour euh, fin de semaine, là, donc j'allais m'y mettre aujourd'hui, j'ai testé hier, fonctionne super bien, vraiment un super son, j'ai vu qu'en plus, en les mettant sur le Mac, je pouvais utiliser le micro bah, pour tester l'enregistrement, donc on pourra faire un test micro et tout, et elle me dit, oh, ça a changé de plan, euh, 28 maintenant bien et il moue il moue la caméra euh, début janvier avant le 15 janvier <rire> donc tout va bien ils mettent pas la pression pour le truc bon les reviews à venir normalement il y avait le new green itunes e x6 pour vendredi donc j'allais commencer cet après-midi. j'ai fait les tests hier en audio et ça a l'air pas mal et en micro aussi euh, j'allais faire les plans aujourd'hui la voix demain je veux dire voilà jeudi la vidéo elle était elle était prête quoi donc c'est reporté au 28, donc tout va bien, je vais peut-être faire les plans quand même aujourd'hui, et euh, on va certainement déballer le One Audio cet après-midi, <rire> je vous cache un peu le suspense, mais voilà, il est encore là, et et, et, et la IMU Caméra certainement aussi, parce que bah, ils sont là, il va bien falloir que je les déballe, parce que voilà, donc c'est les Views, normalement donc ça sera inversé Monitor et U green et la Emu Camera, c'est pour le début janvier, et j'ai encore un autre produit One Audio. Une espèce de micro sans fil en USB type C et tout, ça pourrait être pas mal et normalement ça devrait fonctionner plug and play euh, sur mon, mon appareil. Je voudrais parler également d'une news puisque j'ai pas dire que c'est la c alors j'ai vu ça dans, dans une vidéo de Cyril euh, MP4. C'est plus Mr. Connard maintenant c'est euh, <rire> super connard hein, c'est maintenant c'est Cyril MP4 je crois euh, il fait alors lui c'était une, une opération sponsor moi c'est pas une opération sponsor mais il parlait du navigateur Opera GX alors bon je pense que Opera vous connaissez vous rappelle, il y a Internet Explorer dans notre parent de préférence, il y a Chrome après pour Mac il y a Safari il y a également un autre navigateur qui s'appelle Opera vous connaissez. bonjour à Vinod TV, 4h20 <rire> oui je sais, c'est tôt hein. mais il y a du monde quand même, je suis un peu à la bourre parce que j'attendais le. il devait me livrer un truc donc on parle de, voilà, de Opera GX alors pour lui c'était une opération sponsor. il dit voilà sponsorisé par BGX, moi non, mais j'ai trouvé quand même le concept intéressant. En fait, c'est un navigateur qui est dédié au gaming, puisqu'il part sur le principe que si tout passe par le navigateur, bah, ça va consommer moins de ressources de ta machine et ça sera mieux pour jouer en ligne. Alors, le but, c'est pas de vous le faire installer ou pas, puisque je suis à la limite, moi, de l'installer, mais si vous l'avez déjà installé, si vous le connaissez ou si vous allez l'installer avant moi, dites-moi ce que vous en pensez, ce que c'est bien, pas bien, si Kurumi passe par là, qu'il nous dise un peu. Donc, des fonctions inspirées du jeu, ok, des thèmes personnalisés. Ça, ça me paraît plutôt pas mal pour un navigateur. Hein. Des modes clairs et foncés, hein, ok. GX Corner, ok. Twitch, donc ça intègre Twitch directement dans le navigateur. Ça évite bah, d'installer euh, encore une autre fenêtre et tout. Hein. Parce que moi, moi j'ai 50 fenêtres ouvertes en haut et tout. Donc, euh, ça peut être bien aussi, moi maintenant, maintenant que je fais du Twitch. <rire> voilà, par exemple, euh, vous avez également l'intégrer dans le, dans le navigateur, vous avez Discord et tout, donc ça, ça évite d'ouvrir les onglets, de taper dans la RAM, bien évidemment. Un contrôleur, euh, un contrôle du lecteur, OK. Euh, messagerie, aussi intégrée directement dans le navigateur, vous voyez, en, en menu déroulant et tout. Moi, je trouve ça plutôt euh, assez, assez innovant. Euh, le pinboard, euh, le flow, euh, navigation, donc, bah, rapide, bien évidemment. Et euh, là où ça peut peut-être, c'est... Euh, Forcer les pages sombres, ok, euh, les vidéos en pop-up et tout pour les mettre dedans, un VPN gratuit, donc là encore une fois il faudra essayer, et un bloqueur de pub. Tout ça en fait intégré dans ce navigateur et tout, que je ne connaissais pas, alors j'ai hein, un ouvrir le navigateur OpenGL, les paramètres, Alp sur Mac, euh, sous-synchronisation cliquez sur importer les signets et les paramètres, donc là ça serait permettre d'importer mes onglets de, de Chrome, euh, choisissez les données importées, euh, tout, voilà, Donc euh, moi je trouve ça assez intéressant, au delà du gaming on a quand même un nouveau navigateur où on mise bah, certainement beaucoup sur le cloud et sur le navigateur, ça veut dire qu'on a que le navigateur qui est ouvert et ça permet d'avoir plus de choses installées et de moins taper dans la RAM de l'appareil. En ayant peut-être un peu moins d'onglets ouvertes, si vous connaissez un peu ce navigateur, que vous l'avez déjà essayé, installé, et vous allez le faire, n'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous pour me dire oh là mais GLG, mais ça c'est trop génial, merci pour la découverte. C'est pas sponsorisé ni rien, mais je me suis dit au moins pour le VPN gratuit, au moins pour le fait d'avoir Twitch et tout dedans, ça peut intéresser euh, des gens et des jeunes. Voilà. Bon, allez, on parlera évidemment d'Instagram. Mon pseudo c'est Greg Le Geek, vous retrouvez bien évidemment toutes mes vidéos dessus, mes photos, euh, des trucs. Alors pour l'avant, j'avais fait une grosse série montre, mais j'avais plus trop le temps. Je voulais faire une, une série, une série euh, photo du jour, tu vois, euh, n'importe quoi. Enfin une photo un jour, et puis fin de journée, on vous dire la, la meilleure photo, c'est celle-là. Et puis euh, j'ai pas eu trop trop le temps, et puis j'ai un message, j'ai pas encore lu. Voilà, comme quoi tout va bien. Je vous rappelle, vous pouvez également écouter cette émission en podcast, bien évidemment. Voilà, vous, vous allez soit dans la description sur SoundCloud, si vous l'avez. Sinon, vous pouvez le trouver sur Spotify. Vous cliquez euh, JT du Geek, vous donc, aussi sur euh, Apple Podcast et euh, également sur Amazon, puisqu'on a, je lui ai mis mon flux par <rire> <Dans> la gueule. <rire> J'ai mis mon flux. Bon, on parlera d'une news puisque c'était un peu dans le, le, le, le truc de hier de tech et tout. Quand je trouve une news qui est assez intéressant et tu sais, je me dis tiens, faudrait qu'on en parle. Il pourrait y avoir au mois de janvier un match de boxe versus euh, Mike Tyson versus Logan Paul. Alors, Logan Paul, qui était un gros youtubeur qui s'est mis à la boxe et qui apparemment qui est quand même qu'à un bon niveau, mais qui a 26 ans. Et qui fait plutôt des matchs d'exhibition Contre soit d'autres youtubeurs Soit comme ça Vraiment de gros gros boxeurs professionnels Mais là il pourrait faire un, un match contre Mike Tyson Qui est assez controversé Puisque Mike Tyson il a quand même 55 ans Même si c'est euh, un puncher il a quand même 55 ans Lui il a 26 ans c'est pas du tout le même niveau, euh, lui bah, il fait de la boxe depuis euh, quelques années seulement, Mike Tyson voilà, donc euh, certains disent bah, soit ça pourrait être une boucherie puisque Mike Tyson pourrait complètement le démonter le petit <rire> et, le renvoyer, euh, et le renvoyer en enfer, euh, d'autres pourraient dire oui mais enfin bon il est euh, vieux quand même et voilà, et l'autre il est jeune, il a la jeunesse pour lui, il est plus dynamique, il pourrait le mettre donc beaucoup disent que ça pourrait être un match qui pourrait être préarrangé arrangé en disant dans les conditions pas de chaos, juste un match et qui pourrait finir match nul, puisque bon si Logan Paul gagne, bah en même temps c'est un peu comme si euh, il t'abattait un grand-père, quoi. oui, battre un professionnel mais de 55 ans, mais qui est en fin de vie et puis de l'autre côté, euh, Mike Tyson euh, s'il arrive à, à mettre KO un gamin de 26 ans qui fait de la boxe depuis toi 3-4 ans il <rire> n'y a, a pas vraiment de gloire bon par contre ça pourrait être un match à 100 millions de dollars ça veut dire que voilà pour L'événement et ça va faire du monde du pay-per-view. Il pourrait avoir un cachet de 100 millions de dollars. Donc il est clair que là où on se dit oh oui, Mike Tyson pourrait dire non. Bah le mec il dit ouais mais 100 millions de dollars quand t'as 55 ans, un petit match comme ça, même si c'est juste de l'exhibition, non pas de te fermer de chaos mais de l'exhibition, bah tu prends 100 millions de dollars. Ça te permet de finir tes vieux jours et d'assurer un peu de l'argent pour ta descendance et tout. Voilà, même si peut-être il manque pas d'argent ou peut-être un peu, mais bon, on parle quand même de 100 millions de dollars. Je veux dire, même si tu dépensais 10 millions de dollars par an, ça fait quand même 10 ans. Voilà, 55 ans, ça laisse, ça laisse présager ça, plus tous les revenus qu'il a avec. Donc voilà. Donc il y a une, une chaîne YouTube que je suis s'appelle Ricky News, c'est pas mal. Il en parlait bien et tout. Alors, apparemment, c'est le même qui est pas très chaud maintenant. Et oui, bon, faut voir et tout. Donc voilà, c'est assez intéressant. On verra ça au mois de janvier d'ailleurs. Je rappelle au mois de janvier, pour ceux qui aiment un peu l'ultimate fighting, il y a euh, Cyril Gang versus euh, un autre là, ça va être, ça va être une boucherie là, le, le combat et tout, ça va être plutôt intéressant. On parle des films et de séries télé, Alors, on parle de la film et séries télé, puisqu'on n'en a pas parlé mercredi dernier, puisque le, le, le, truc, euh, le film était sur les réseaux euh, diman euh, vendredi pour moi, donc j'ai déjà fait l'émission et j'ai l'ai regardé après Okai épisode 5 qu'est ce que c'est chiant au okay, c'est incroyable qu'est ce que c'est lent qu'est ce que c'est chiant qu'est ce que ça avance pas qu'est ce que tu te dis en fait ah ok c'est peut être juste une série pour faire une transition lui bon, il a le charisme d'une huître elle pareil euh, on comprend pas enfin tu sais ça avance tout doucement et, et tout ça pour euh, pour introduire le caïd qui aura alors certainement, c'est certainement peut-être lui qui a racheté la tour Avenger. Euh, voilà, tout ça pour introduire lui. Apparemment, il y a Daredevil aussi qui pourrait refaire son apparition et tout. Enfin, c'est vraiment, on dit c'est vraiment une série juste pour faire avancer un peu le Marvel Universe et tout. Mais c'est chiant, il leur faudrait quand même attendre la fin de l'épisode 5, mais vraiment la toute fin pour dire Ah, enfin, les théories se révèlent. Et puis là, bah, il va y avoir le 6 bah, demain et on en aura fini, mais c'est vraiment pas la série qui va, euh, qui va rester dans les, dans les annales mais j'aime pas trop cette expression parce qu'on te dis c'est dans les annales. un anal des anneaux, euh, voilà. Bon, dans ton, voilà. Bon c'est pas grave. Bon le film que je vous conseillerais, c'est un film Apple. C'est Swan Song, donc le chant du cygne. Ok, d'accord. Donc l'acteur super connu, bien évidemment, hein, c'est celui qui va jouer euh, dans, euh, qui va jouer normalement le prochain. Euh, putain, J'ai oublié le, qui tue les vampires, euh, j'ai oublié. Moi bon, j'ai oublié le nom. Je l'avais la dernière fois. Là j'ai complètement oublié. Je parti sur un truc. Un film un petit peu d'anticipation. Alors, c'est fait par Apple, encore une fois, pour Apple TV+, euh, trop bien. Euh, un film un peu d'anticipation, encore une fois, dans un futur proche, mais avec euh, un peu... Il n'y a pas de grosse, grosse différence avec aujourd'hui, sauf les technos qui sont très... Voilà, les taxis autonomes, qui ressemblent un peu à des concepts qu'on ait vus d'Apple, la montre comme ça, les lentilles avec la réalité augmentée et tout. Pas mal de technos, tu te dis, c'est des technos qui franchement pourraient arriver dans les années à venir. Je ne sais pas quand, mais dans les années à venir. C'est pas mal, c'est pas mal, ce ne vous pas, je ne vous dis pas concernant le truc et tout, mais voilà, c'est un concept assez intéressant dans le futur et tout. C'est pas mal pendant tout le long du film. Il sème un peu des indices, malheureusement. Ils vont pas, il mettent, des... ils embrouille un peu pendant tout le truc. Il met des indices. Dit, ah ouais, ouais, on s'attend toujours à un truc de, de ouf. C'est peut-être ce qui manquerait c'est un truc euh, voilà c'est vraiment juste un film d'anticipation mais il n'y a pas de wow, euh, voilà même s'il y a plein de petites analyses on voit un moment il dit Ah là là mais t'as le docteur là ah ben bah, moi aussi ah bah lui aussi il avait le même docteur ou là tu dis en fait euh, voilà et malheureusement ça va pas au bout du dossier mais le film est pas mal même s'il est un peu long quand même sur la fin ça il y a vraiment de scènes qui sont très très très très longs c'est ils se regardent ils se touchent oh, contemplatifs et tout bon intéressant c'est intéressant euh, il y avait que ça vendredi donc j'ai regardé ça avec avec mon ami plaisir bon j'ai également commencé depuis hier the Witcher non euh, depuis ce week-end the witcher 2 the witcher saison 2 putain ça par contre ça tabasse oh les deux premiers épisodes qu'est ce qui tabasse le troisième c'est de la merde le troisième, c'est de la merde, c'est vraiment. Hein, on pose un peu l'histoire. C'est là au début, on t'en met plein la gueule. C'est à dire que le premier, tu regardes, tu dis, putain, waouh, wow ils ont fait carrément mieux que la saison 1 et tout. Les décors, même si des fois la vue sur les châteaux, on voit que c'est des maquettes et tout. Bon, c'est vrai, c'est une série Netflix, euh, c'est vraiment pas mal. Bonne action, les acteurs, les décors et tout, c'est sympa. Les monstres et tout. Après, encore une fois, voilà, c'est une série Netflix, pas non plus, euh, pas Jurassic Park, quoi. Ça va, toi, c'est vraiment bien. L'épisode 2, putain, badass, hein. l'épisode 2, wow, j'étais là, j'en bien et tout, mais après, je me dis, allez, je me fais quand même, euh, hier, je me fais quand même un troisième épisode, ça dure 40 minutes et tout. Oh, le troisième épisode, qui se de la merde. Oh là là, avec la sorcière qui a plus de pouvoir, le machin, le truc, euh, les histoires et les elfes, et un peu ma baguette dans ton cul, tout. Voilà. Bon, c'était assez long et tout, mais Bon, ça ne voilà, ça présage que la série fait quand même huit épisodes. Ça devrait être quand même plutôt pas mal. Et enfin, pour ceux qui aiment un peu les combats, on parlera bien de l'ultimate fighting de ce week-end. Mais vraiment, l'ultimate fighting du 18 décembre, euh, c'était de la bombe atomique, un hein, bébé. C'était de la bombe bébé. un hein. Premier match, euh, putain, le mec, il arrive, pas de garde et tout. J'aurais, tu sais, normalement, les mecs sont un peu en garde haute et tout. Hein, le mec, il a eu comme ça et tout tu sais il esquive et tout voilà très beau euh, bah, je crois que les deux premiers matchs il y a eu le chaos au premier round les meufs aussi très bien et tout il y a eu euh, pas mal de bons comme il y en a eu qu'un qui était peut-être un peu mou euh, ça doit être l'avant dernier je crois et puis le dernier la carte était euh, atomique quoi atomique tu te dis tu te dis euh, c'est y a quand même des mecs qui vont à la boucherie quoi des mecs qui montent sur le ring ils ils y vont vraiment quand même juste un petit peu pour se faire euh, démonter enfin bon après voilà un métier hein, c'est comme tout hein. après, voilà après on parlera pas on n'est pas euh, comment dire <rire> comment hier on parlait dans le merde le la revue blabla tech et tout <rire> on parlait d'un placement de produits d'une marque qui avait essayé de lancer en payant les influenceurs qui a quand même payé nabila 22000 euros michou 40 et quelques mille euros enfin voilà il y a des métiers qui sont moins dangereux que d'autres <rire> voilà ainsi se termine ce petit euh, JT du Geek du 21 décembre. <rire> Ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. On se retrouve maintenant... Alors, on se retrouve cet après-midi. Enfin, pour, pour moi cet après-midi. On se retrouve aujourd'hui à 10h du matin puisqu'il faut avancer un petit peu dans les déballages. Aujourd'hui, c'est juste un petit déballage, un petit unboxing. Il y en aura certainement aujourd'hui, demain... Et après-demain, oui, parce que là, après vendredi, on est sur un JT du Geek. Voilà. Nous, on se retrouve sinon, bah, sur GLG vidéo dans le petit JT du Geek de vendredi. Hein. Vendredi, ce sera un petit peu le jour de Noël, mais enfin, bon, il n'y a pas de y a pas de raison de gâcher notre plaisir. Puis après, il y aura samedi. Là, par contre, encore une fois, on sera à 10h pour le dernier unboxing des Mystery Box, bah, quasiment de l'année. Hein. On est d'accord. Et voilà, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, je vous rappelle, ceux qui sont là sur Twitch, on se retrouve après sur Twitch, je vous ferai euh, vous découvrirez mon nouveau, euh, ma nouvelle mise en page, que j'ai retravaillé depuis hier, vous la découvrirez bah, juste après l'enregistrement de l'émission, là, j'arrête l'enregistrement, je vous reprends sur Twitch, ça permet pour ceux qui voudront le voir un peu avant tout le monde, bah, vous n'avez qu'à aller sur Twitch euh, juste après, voilà, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, Je vous souhaite à tous, une bonne journée, une bonne semaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts moi, forcément, je vous kiffe et je vous donne rendez-vous ben, tout à l'heure, à 10h du matin, pour le déballage sur Twitch. Le lien dans la description. Bye bye. Alors, pourquoi il s'est mis euh, ça C'est celui-là. Il l'a mis à la suite. Ok.